Bonsoir à tous. Bonjour. Nous allons donc tenir un, un conseil important où il nous faut décider et constituer la nouvelle équipe d'Europe qui doit porter le projet qui est sorti des élections européennes de mai dernier et qui marque aussi la recomposition politique que ces élections ont fait sortir des urnes. J'avais indiqué, deux jours après les élections, ici même, ce, que pour ma part, ce qui, pour ma part, était nos priorités. D'abord, que ces nominations s'appuient sur un programme clair et un agenda partagé. Cet agenda, nous l'avons arrêté au dernier Conseil, dans un temps d'ailleurs rapide, autour d'une ambition climatique, d'un vrai projet économique et social, d'une Europe qui protège, d'un renforcement de la zone euro. La deuxième chose que nous décidions rapidement, je tiens donc à ce que nous puissions sortir de ce Conseil avec les réponses et cette nouvelle équipe. Et la troisième, j'avais donné les critères de cette nouvelle équipe. La compétence, en citant plusieurs noms, Michel Barnier, Margret Vestager, Franz Simmermans, entre autres. La deuxième chose, c'était des équilibres géographiques et de genre. Il y a cinq postes qui seront à définir. Le président ou la présidente du Parlement européen, qui ne dépend pas de la compétence du Conseil. Le président ou la présidente du Conseil européen, ce qui est notre compétence pleine et entière le poste de président de la commission ou de présidente de la commission, le poste de haut représentant ou haute représentante et le poste à la tête de la BCE. Dans ces cinq postes, quatre sont à l'initiative du Conseil ou de la compétence exclusive de celui-ci. Je tiens à ce que ces quatre postes puissent refléter ces équilibres et répondre à ces critères. C'est ce à quoi je serai attaché, mais c'est cette nouvelle équipe que nous allons donc euh, arrêter pour trois noms dès aujourd'hui, pour la BCE, sans doute un peu après. Mais la proposition pas du tout dans bon Justement, c'est cette Europe que... C'est une formule que j'ai souvent utilisée. D'abord, il, soit... il faut que ce soit une compétence commune. Ensuite, il y a je le rappelle pour être paritaire dans ce qui dépend du conseil quatre postes et donc il faudra être éclairé sur ces postes et les conditions sont pour moi claires dans les quatre postes qui dépendent du conseil il faudra qu'il y ait deux hommes et deux femmes et là-dessus ce sera pour moi euh, un engagement clair est-ce que les est le toujours encore le mais comme je vous l'ai dit euh, je pense que le critère principal je l'ai dit la dernière fois les Spitzenkandidats tels qu'ils étaient proposés dans le système proposé avec l'ordre qui était celui qui sortait des élections, n'ont pas trouvé une majorité au Conseil. Et donc il y a eu tout un travail de consultation qui se poursuit. Donald Tusk en donnera tout à l'heure la réponse. Mais il faut qu'il y ait, en effet, des femmes et des hommes qui viennent aussi de l'Est de l'Europe. Dans l'équation finale, et il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Après, pour moi, c'est le critère de la compétence et de la cohérence par rapport au projet qui a toujours été le guide. Mais la copie proposée par Donald que pour l'instant, est pas il faut... Mais si vous la connaissez en intégralité, il faut me la donner tout de suite. Moi, je vais aller la discuter, mais je n'ai pas connaissance de la totalité de cette copie. Il y a des noms qui émergent. Dans les noms, je n'aurais pas là-dessus. Je me suis moi-même exprimé sur celui-ci parmi les options possibles, donc je ne vais pas vous dire le contraire de ce que je pensais le 28 mai, mais il faut ensuite qu'il y ait un équilibre d'ensemble qui ressorte. C'est important. Mais ce que je dis, c'est que je rappelle mes critères, qui sont constants depuis le début, c'est ceux que je défendrai, et je souhaite que nous puissions trouver un accord ce soir. Après, je ne vais pas préempter la discussion qui va se tenir. Nous verrons... Non, je suis moi, optimiste. Je pense que nous pouvons trouver un accord constructif et j'aborde ce conseil avec un esprit positif et ce qu'on fait depuis le début. Moi, je ne pousse pas tel ou tel candidat. Vous ne m'avez d'ailleurs jamais entendu dire je tiens absolument à tel ou tel candidat. J'ai pu dire que j'étais hostile à certains ou certaines parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères que j'évoquais soit de recomposition politique, soit de, de compétences requises pour les postes auxquels on les proposait. Mais je considère ensuite qu'il faut un esprit de, de compromis et puis surtout d'ambition pour l'Europe. Donc euh, moi, je suis très optimiste à cet égard et nous ferons ce que nous faisons depuis le début, porter cette ambition et, et rassembler tout le monde au maximum. Nous allons donc y aller. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pour Président J'espère un bon résultat, i.e. un European team, avec ces balances et ces compétences. Are you que c'est ce que ça va Oui, je suis. Merci.